Bed in Shop, c'est comme son nom l'indique, on transforme des shops, des boutiques en hébergement insolite, donc en, en bed, pour que une clientèle d'affaires et de loisirs euh, puisse dormir dans le centre historique de Rouen. Les... La problématique auxquelles j'étais confronté, c'est des bons commerciaux à louer, à vendre. Et l'idée que j'ai eue, c'est avec les jeunes. Euh, travailler avec les jeunes, parce que c'était important de les intégrer, les habitants. Euh, eux, ils allaient faire une partie du mobilier euh, à base de bois recyclé. Euh, et dans ces boutiques vacantes, on allait mettre le mobilier créé par les jeunes pour faire dormir des clients. En transformant ces boutiques vacantes, parce que c'est des boutiques insalubres, en hébergement insolite, on va attirer une clientèle qui a un niveau de panier, un niveau de vie plus élevé que la moyenne du quartier, et donc ces personnes vont pouvoir aller au restaurant, aller dans les commerces, et injecter de l'argent dans l'économie locale. Tout est basé sur la raison d'être, la raison d'être de la revitalisation d'un centre historique. Donc euh, je me suis approprié les concepts de l'ESS, et, et en fait c'est un tout, c'est très fort, je peux pas sortir une partie, c'est tout un briquet. Ça crée un cadre. Ça veut dire que c'est facile, entre guillemets, quand on décide, et quand on a cette volonté de suivre ce chemin. De... Voilà, on sait que si on va trop à droite ou trop à gauche, on sort du cadre, et donc, bah, c'est plus bon. Donc, j'essaye tout le temps d'être cohérent avec le... les valeurs que je porte. Euh... Et en fait, c'est pas un problème. C'est pas bien non plus. C'est juste que c'est comme ça. Ce qui m'a frappé c'est justement de, de, de me rendre compte que bah, ce qui les anime, leurs caractéristiques personnelles finalement infusent l'ensemble des niveaux de fonctionnement de, des bed-in shop et, et donc ça je trouve que c'est une vraie, une vraie force et en même temps ça peut être aussi une faiblesse sur laquelle on a eu l'occasion de réfléchir. Euh, donc la raison d'être en ce qui concerne Bed-in Shop, c'était vraiment finalement d'essayer de redécouvrir, repenser et redéfinir ce qui, ce qui donne tout, tout le sens de leur, à leur mission, à leurs activités au quotidien. Donc peut-être que ça facilitera effectivement euh, euh, l'appropriation des valeurs euh, qui euh, sont constitutives du, euh, du modèle. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est justement d'essayer de, de, bah de, euh, voilà, de faire grandir ce, ce projet et de le, de le voir euh, se concrétiser dans d'autres villes qui ont euh, connu les mêmes euh, péripéties que Roman. Priora, dans, euh, sur le chemin que, que je prends, euh, m'accompagne puisqu'il euh, m'aide il, il à fixer un peu les bordures. Donc euh, il m'aide à cadrer et, et donc c'est une aide euh, parmi d'autres euh, sur le chemin. Et deuxièmement, c'est un réseau, puisque en rencontrant les gens qui, de Priora qui nous accompagnent, ça nous ouvre euh, d'autres réseaux. Là, on rencontre des gens qui nous font rencontrer des gens, on, on rencontre des idées qui nous font avoir d'autres idées, euh, et Priora c'est un peu ça aussi.